Je vous donne rendez-vous samedi 10 juillet à 20h30 pour un direct sur ma chaîne YouTube avec un invité spécial. Le thème sera la louange prophétique. Soyez au rendez-vous. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Aujourd'hui, je démarre une série de trois vidéos dont l'objectif est d'apporter un point de vue prophétique sur la situation actuelle, sur ce qui vient ensuite et sur la dimension dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ est en train d'amener l'Église. Lorsque je parle de l'Église, je ne fais pas référence aux dénominations, mais je parle de ceux et celles qui sont conduits par le Saint-Esprit. Lorsque je parle de la situation actuelle, je fais directement référence à la pandémie et ses conséquences. Cette pandémie a ceci d'unique qu'elle est absolument globale et mondialisée. Il y a eu énormément de fléaux et d'épidémies en tout genre sur la Terre depuis sa création mais à aucun moment il y a eu une pandémie d'une telle ampleur généralisée. À l'heure actuelle, aucun pays ne peut se targuer de ne pas avoir été impacté par la crise sanitaire. L'autre point très particulier avec cette pandémie c'est que le virus soulève Autant de questions que son vaccin. Nous ne comprenons pas comment ce virus fonctionne exactement dans le corps qu'il infecte. On ne comprend pas pourquoi il y a tant de symptômes différents entre une personne et une autre. Et de la même manière, le vaccin qui a été créé, cette solution que le monde nous propose, est pleine d'interrogations. Parce que, premièrement, il a été créé très rapidement, et deuxièmement, nous ne connaissons pas en réalité ses effets secondaires, à, à moyen et long terme. Il y a donc de sérieuses questions à se poser, et nous avons entendu la voix du gouvernement, nous avons entendu la voix du corps médical, et je crois, à présent, que l'Église doit prendre son courage à deux mains, se lever, et parler sur cette situation parce que l'église est la voix prophétique de Christ. Elle est la voix, le porte-parole, la trompette qui sonne l'heure de Dieu et qui sonne et révèle la pensée de Christ dans ce monde. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit s'accorde avec notre esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Paul va aller jusqu'à dire que nous avons la pensée de Christ parce que nous avons le Saint-Esprit. Si nous sommes l'objet de tant de grâce, alors il nous faut la manifester dans le monde et être une lumière dans les ténèbres. Enfin, en tant que chrétien, en tant que personne conduit par le Saint-Esprit, nous devons nous poser les bonnes questions. Et lorsque l'on touche à des sujets aussi délicats, il nous faut de la sagesse et du discernement. Il nous faut éviter de tomber dans un extrême ou dans un autre, et nous avons besoin de la parole et de, du discernement et de la puissance du Saint-Esprit pour aller trouver dans les profondeurs de la parole les réponses et les directions pour savoir comment agir et réagir dans des cas si particuliers. Parce que ce genre de situation soulève plein de questions apocalyptiques sur la fin du monde, sur le retour de Christ, la manifestation de l'Antichrist et la marque de la bête. Et je crois que la première chose à savoir, la première clé, c'est d'apprendre à discerner les saisons. Tout comme dans le naturel, il y a quatre saisons, il existe des saisons spirituelles. Et je crois qu'il serait fou de passer à côté de la saison spirituelle dans laquelle nous sommes, de l'ignorer ou de ne pas savoir la discerner et nous positionner dedans. Parce que cette saison vient pour le monde, mais elle vient aussi pour l'Église. Et nous approchons de la dernière saison, quelle que soit la dénomination dans laquelle nous sommes, si nous avons le Saint-Esprit qui nous rend témoignage, notre esprit est alors le témoin de cette conviction, et je le crois vraiment, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est vraiment à la porte, son retour est imminent. Et nous savons que cette ultime saison est apostolique et prophétique. Je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos et je crois que beaucoup partagent cette conviction reçue de la part du Saint-Esprit. Nous sommes dans une saison apostolique et prophétique. Pourquoi Eh bien tout simplement à cause d'un principe biblique, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la fin dont il est question dans l'écriture, ce n'est pas le point final, mais c'est l'aboutissement, l'accomplissement. Et si l'Église de la fin est apostolique et prophétique, c'est parce que l'Église du commencement l'était. L'Église qui est née dans le livre des actes des apôtres, l'Église qui est née du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, était apostolique et prophétique. Et il en va de même pour nous dans les temps de la fin, nous serons apostoliques et prophétiques. Et je crois que le Saint-Esprit nous entraîne dans cette dimension afin que nous puissions nager dans l'onction prophétique et apostolique et démontrer la réalité de la puissance de l'Évangile dans ce monde. Son bras n'est pas trop court pour sauver, guérir et délivrer. En partant de ce principe biblique, l'accomplissement d'une chose vaut mieux que son commencement, c'est donc qu'il y a un lien entre le début et la fin. Et j'aimerais vous emmener plus profondément dans les Écritures et vous amener à réfléchir sur Noé et ce qui s'est passé avant le déluge. C'est ce que nous retrouvons dans Genèse 6, qui nous donne quelques indications très importantes. C'est un temps qui semble très loin, mais nous allons voir à quel point c'est d'actualité pour nous aujourd'hui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que de chair et ses jours seront de cent vingt ans. » Les filles des hommes dont il est question, ce sont les femmes. Les fils de Dieu dont il est question, ce sont des êtres angéliques. Et à partir du moment où la pensée d'une union entre les deux va se manifester, Dieu va décréter un arrêt de l'humanité. À partir du moment où la pensée jaillit d'unir les anges et les femmes, Dieu va dire, l'humanité va s'arrêter dans 120 ans. Nous voyons pourquoi. Et nous voyons surtout le résultat de l'union des femmes avec les anges. Verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. La Bible, ici, met le doigt sur la mythologie. Dans les mythologies, il est question de demi-dieux, de résultats entre le fruit du ciel et de la terre, entre l'union du ciel et de la terre. Ce qui est encensé dans la mythologie est décrit par Dieu comme étant une abomination. Et nous voyons un peu plus loin le résultat concret de cette union. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur et il dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles, aux oiseaux du ciel. » Nous voyons que Dieu va prendre la décision d'éradiquer sa création. Il est question de méchanceté à plusieurs reprises, mais nous pouvons constater qu'après le déluge, la méchanceté était encore là. Le déluge n'a pas réparé le cœur de l'homme. Le déluge n'a pas effacé sa méchanceté, et aujourd'hui, actuellement, nous voyons le déversement de l'iniquité et de la méchanceté comme jamais. Donc Dieu a décrété l'éradication de l'humanité pour une raison plus profonde que celle-ci. Voyons les versets 11 et 12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La violence n'est qu'une conséquence. La raison qui a poussé Dieu à envoyer le déluge n'est pas la violence ou la méchanceté mais la corruption. La méchanceté et la violence sont le résultat d'un état corrompu, de pensées corrompues, d'un cœur corrompu, d'une âme corrompue. Et nous allons voir que ça va même encore plus loin. La réponse au pourquoi du déluge, c'est la corruption de l'ADN, du génome humain. Un exemple, nous voyons dans l'histoire, dans le passage, entre le, dans, dans le combat entre David et Goliath, une description de Goliath qui est faite. Et nous comprenons que Goliath est un des descendants des géants antédiluviens. Et cette, cet être avait comme particularité, en plus d'être violent, méchant et opposé à l'éternel, il avait comme particularité d'avoir six doigts. Dieu a fait l'être humain avec cinq doigts, à chaque main et à chaque pied. Goliath en avait six. Il y a donc ici comme une extension de l'homme. Il y a ici comme une réalité augmentée, comme la marque que l'homme ne suffit pas, l'homme créé par Dieu ne suffit pas, il faut un surhomme. Et cette pensée ne vient pas de Dieu, ne vient pas des hommes, mais elle vient de Satan. Satan est celui qui vise à détruire l'image de Dieu et nous savons, l'écriture nous révèle que l'homme est fait l'image de Dieu. L'homme et la femme sont faits à l'image de Dieu. Satan ne va cesser pour atteindre Dieu que de chercher à détruire l'homme, à tordre son image. Dans quel but D'empêcher la venue du Messie. La corruption de l'ADN, le projet de corrompre le génome humain vient de Satan pour empêcher la manifestation du sauveur. Parce que avant même le péché, Dieu, qui est notre sauveur, avait déjà prévu un agneau immolé avant la fondation du monde. Dieu avait déjà prévu le salut, la solution avant le problème. Et Satan a voulu empêcher, par la corruption de l'ADN, de voir le sauveur se manifester en tant qu'un être humain. La parole fait chair. Il a voulu tellement corrompre la nature humaine, il a voulu corrompre l'homme au point qu'il serait incapable de donner naissance au Messie. Et nous savons que Satan a échoué, mais nous savons aussi que Satan n'a pas abandonné ce projet. Voilà pourquoi la corruption de l'ADN, le fait que l'ADN humain soit visé, s'il l'était dans les temps anciens de Noé, ce projet est toujours d'actualité à l'heure actuelle. Car contrôler le génome humain, modifier à sa guise l'ADN humaine, peut très rapidement aboutir à un contrôle global de l'humanité. Et ce, cette pensée, ce désir est le projet de Satan, depuis toujours. Et nous avons vu, nous l'avons vu tenter de réaliser ce projet à travers Nimrod et la tour de Babel. Gommer les différences, gommer les cultures, gommer la richesse des variations entre les peuples, entre les langues, entre les pensées, entre... la manifestation de la richesse de Dieu, vouloir la gommer sous un seul peuple, une seule pensée, un seul gouvernement et une seule religion. Ça c'est la pensée de l'antichrist, c'est la pensée de Satan. Voilà pourquoi nous voyons de plus en plus dans toutes les... Société, Les différences entre l'homme et la femme s'estomper, puis disparaître totalement, afin que la spécificité de l'homme, la spécificité de la femme n'existe plus pour aboutir à une espèce d'être hybride, une pensée hybride qui n'a plus de caractère propre. Dieu a créé l'homme distinct de la femme afin que l'un et l'autre se complètent. C'est une réalité et sans rentrer dans des discours et des débats stériles sur l'homophobie, sur le manque de, de, de, de largesse d'esprit, nous ne pouvons pas nier que l'homme et la femme au commencement sont différents. Et la pensée de vouloir enlever cette différence ne vient pas de Dieu, puisque l'homme et la femme, dans leur différence, ont été créés par Dieu. Et à l'image de dieu donc ces pensées de d'effacer toutes sortes de différences d'effacer les, les différences entre les genres est une pensée qui au final vise à tordre l'image de dieu et la pensée du créateur voilà pourquoi dans les temps actuels il est bon de peser ses choix ses décisions et ses paroles il est tant véritablement de se poser les bonnes questions, parce qu'il existe une réalité mystérieuse, une réalité qui est voilée pour la plupart, mais qui est révélée aux enfants de Dieu et à ceux qui, ont, qui sont en Christ et qui, qui sont en communion avec le Saint-Esprit. Cette réalité, c'est qu'il existe un corps humain, vivant, ressuscité, dans les lieux célestes. Ce corps, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ. Et si ce corps est vivant dans les lieux célestes, c'est parce qu'il est ressuscité pour notre justification. S'il est ressuscité, c'est parce qu'il est mort. Il est mort pour les péchés de l'humanité. Voilà pourquoi tous ceux qui croient, tous ceux qui ne sont pas attachés à des rites ou à des traditions, mais qui sont attachés à la personne de Christ et en communion avec lui par le Saint-Esprit, ceux qui sont passés par la repentance, sont lavés par son sang et sont unis à ce corps humain ressuscité. Et qui dit corps humain, dit ADN incorruptible. Parce que l'ADN humain de Christ dans le ciel, l'ADN ressuscité est incorruptible et plaide en notre faveur. Cet ADN est celui d'une humanité renouvelée, une fusion entre l'ADN spirituel et l'ADN naturel. Et lorsqu'on parle de ces choses, nous arrivons forcément à un des thèmes des temps de la fin, un thème glorieux qui est celui du millénium. Parce que c'est dans le millénium que le naturel et le spirituel vont fusionner, à tel point que ces réalités spirituelles seront vécues ici-bas sur terre pendant un règne de mille ans avec le Christ et avec tous les saints. Voilà pourquoi je dis que nous devons évidemment veiller sur notre ADN spirituel, mais il nous faut aussi veiller sur notre ADN physique. Dieu a créé le corps de l'homme avec un ADN, et cet ADN est comme un coffre-fort inviolable. Nous devons veiller à ce que notre ADN ne soit pas percé, violé, modifié, transformé. Je pense que c'est ce, une réalité importante parce que nous portons l'empreinte de dieu et toucher à notre adn c'est toucher à cette empreinte dieu est notre père et il a mis son empreinte sa marque sur nous voilà pourquoi il est question d'une autre marque dans le livre de l'apocalypse la marque de la bête qui veut singer la main bienveillante du père et en mettre une autre frauduleuse sur nous pour nous transformer à son image mais nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des géants, nous sommes des hommes à l'image du Fils de l'homme qui est Fils de Dieu et qui fait de nous par sa grâce et son sacrifice et la puissance de sa résurrection par le Saint-Esprit des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Nous devenons ses frères, nous devenons ses sœurs parce qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. J'aimerais vous vous apporter une dernière clé, une dernière image sur cette pensée du commencement et de la fin qui se retrouve. Noé a échappé à la colère de Dieu à travers l'arche. Il a échappé aux eaux du déluge à travers le bateau, l'arche dans lequel il s'est réfugié avec sa famille. De la même manière, puisque Dieu a promis de ne pas détruire l'humanité par l'eau, l'apôtre Pierre nous dit que c'est par le feu que la terre sera détruite. Le feu de la colère de Dieu ne tombera pas sur l'Église parce que tout comme Noé a été préservé par l'arche, l'Église sera préservée par l'enlèvement. Avant que la colère de Dieu ne tombe sur la terre et ses habitants, l'Église sera enlevée. Parce que l'Écriture déclare que nous ne sommes pas les enfants de la nuit, nous ne sommes pas des enfants de la colère, mais nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Et je veux t'inviter, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, à simplement faire cette prière et dire, Saint-Esprit, révèle-moi qui est Jésus. J'ai entendu parler de lui, j'ai entendu des choses sur lui, mais je ne le connais pas. Si tu as soif de vérité, si tu veux vraiment le connaître, il est lui-même le mieux placé pour en parler, pour te révéler qui il est, et c'est son Esprit révèle jésus christ il est écrit quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé alors je t'invite vraiment à demander au saint esprit de te révéler qui est jésus si tu le fais de tout ton cœur et en toute sincérité ta vie en sera transformée à jamais ce n'est pas une expérience religieuse mais c'est une rencontre avec celui qui vit au siècle des siècles et qui est celui qui nous a aimé le premier et qui nous a sauvés. J'aimerais que vous puissiez me dire dans les commentaires quelle est votre position, comment vous avez traversé cette période, la période dans laquelle nous sommes, entre l'épidémie, entre les, les, les différentes contraintes. J'aimerais que vous puissiez, en quelques mots, me dire dans les commentaires comment vous avez vécu ça et quelle est votre position par rapport au vaccin j'aimerais également que vous puissiez partager cette vidéo et que vous puissiez continuer à vous abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de notification je vais partager une, une seconde vidéo donc la suite ce sera une parole prophétique sur ce qui doit certainement arriver ensuite je vous invite également à être là samedi 10 juillet à 20h30 en direct sur ma chaîne YouTube. Il y aura un live dont le thème sera la louange prophétique et j'aurai un invité spécial. Soyez là, soyez au rendez-vous et que Dieu vous bénisse.